Écoutez-moi les batteurs, grondiens, j'ai que vous avez bien suivi vous allez voir une game unique au monde sincèrement en 4 ans de Battlegrounds j'ai jamais fait une game avec une sortie aussi dégénérée une game aussi parfaite en tout vous allez voir cette game est totalement folle alors elle est folle dans une méta trop cool dans une méta trop dingue finalement la méta des buddy alors je sais pas si vous l'appréciez euh, j'ai l'impression que la majorité des gens aiment cette méta mais c'est vrai qu'il y en a qui trouvent que c'est peut-être un petit peu trop euh, dégénéré finalement les sorties buddy parfois euh, c'est une méta avec des sorties qui peuvent être un petit peu trop euh, Pété parfois, alors hier soir euh, si vous regardez la vidéo finalement au moment où elle sort il y a eu un petit patch d'équilibrage sur certains persos, certains buddies, donc euh Peut-être que ça va rééquilibrer un peu la méta, mais voilà, je trouve que pour préparer un peu la prochaine méta, qui arrive quand même dans, on va dire, à peu près un mois et demi, bah, je trouve que c'est bien d'avoir une méta un petit peu peps, un peu, pour moi, ce Battlegrounds avec les Buddies, euh, finalement, et justement, à, euh, on va appeler le, le Battlegrounds Vanilla, le Battlegrounds d'avant, finalement, un peu classique, c'était le Vanilla, là, on est avec les Buddies, ça ressemble un peu au format duels sur Hearthstone, c'est-à-dire un truc très énervé, très puissant, avec peut-être un peu plus de RNG, mais finalement, beaucoup plus fun, mais un peu plus lassant. C'est-à-dire que peut-être que dans deux mois, enfin, je pense qu'on ne pourrait pas faire une méta de 3-4 mois uniquement avec les buddies parce que ce serait trop. Mais en même temps, on ne pourrait pas faire 4 mois uniquement en mode vanilla, juste avec une nouvelle race. On se lasserait. Donc là, je trouve que c'est bien. Enfin euh, voilà, bref, j'adore cette méta, cette game est absolument unique. J'espère que vous, avez vous allez apprécier cette vidéo. Euh, je parle très rapidement d'Instant Gaming. Vous savez, il y a un petit lien sous les vidéos pour Instant Gaming. Euh, en fait, si vous passez par ce lien, par exemple, vous, vous décidez d'acheter un jeu évidemment moins cher que sur le marché, enfin que, que ailleurs, parce qu'Instant Gaming, il propose des prix réduits sur les jeux vidéo. Euh, si vous passez par mon petit lien, euh, bah, ça me soutient. Tout simplement, en fait, ça a fait un petit compteur, enfin, euh, ça, Instant Gaming, eux, ils savent que vous êtes passé par mon lien et après, moi, ça me permet de continuer le partenariat avec eux. Euh, donc voilà, c'est des petites sommes, mais... Enfin, c'est à la fin, c'est peut-être euh, 100 balles ou un truc comme ça, ou 50 balles, mais voilà, c'est ça qui me permet aussi de pérenniser mon activité, c'est des, des petites sommes de temps en temps. Donc vraiment, n'hésitez pas, si jamais vous avez la possibilité euh, d'acheter euh, un jeu... Vraiment passer par mon, mon petit lien, ce serait un prompt renfort. Sur ce, bon visionnage. On le maître. après le maître. Le buddy c'est un taverne 2 je crois. Enfin, avant c'était un 2. C'est pas un buddy très fort parce que je crois qu'il a pas de race, donc euh, il, tu peux pas vraiment le booster. C'est un truc qui est assez faible sur le board. En général, tu le gardes pas longtemps, quoi. Ouais, c'est même un 1, vous voyez, donc c'est vraiment médiocre. Euh. Ça, ouais, c'est super. Ça, ouais, c'est super. Mais ouais, c'est assez médiocre, quand même. Salut Thomas, hello, hello. Ouais. J'aurais pas dit, vous voyez, un, j'aurais quand, quand même laissé deux, mais j'avoue que 1, c'est vraiment qu'il le considère très faible. Je pense qui est le cas. Hein. C'est un des rares, euh, dans la méta, c'est un des rares persos où tu piques pas le. Avec Gallywix aussi, où tu piques pas le perso pour le buddy, mais vraiment pour le pouvoir. Content pour voir. Waouh incroyable Incroyable hein. C'est génial ce départ Ça c'est des dragons hein. Il y a un truc de fou à faire hein. Il y a un truc de. À ce départ il est incroyable. Hein. Le jeu il est trop bizarre. Il, fait, il me fait faire des games horribles et des, des belles games. Il fait pas des games standards. C'est soit incroyable, soit horrible. Ne j'espère que vous Petite erreur de placement. Enfin non, j'ai placé mais ça a redéplacé après. Dommage. Ouais. il aurait ça sur son board notre départ il est incroyable c'est un des meilleurs départs au monde je crois on est sur les 5 gold là on est sur les 5 gold il est fou ce, ce départ c'est un... le meilleur départ que j'ai fait de ma vie entière ça veut pas dire qu'on va faire top 1 hein. Parce que, et heureusement, le jeu c'est pas uniquement du départ. Parce que là, le départ c'est de, de la RNG là pour le moment. Même si on choisit bien, euh, je pense qu'un joueur moins fort il peut bien choisir aussi. Hein. Et depuis le début de Battlegrounds, j'ai jamais fait un départ comme ça. que ça continue. Hein. Un départ comme ça dans, une, dans un Battlegrounds Vanilla, pour le coup, t'es top 1. Hein. Là, on est dans un Battlegrounds de buddy. Donc, euh, les buddies sont clairement plus forts que les pouvoirs. Déclenche le cri de guerre d'un serviteur allié, donc c'est ça. ça, ça. gel ah non mais on est que sur les 6 golds. non c'est ça et ça on hein. ouais, hein. est d'accord là c'est trop là ouais on d'accord j'étais en train de me dire mais en fait on est j'ai l'impression qu'on est tour euh, qu'on est tour 6 mais en fait on est que tour 4 bah non j'ai facile un tour d'avance voir un tour et demi hein. Ouais ah là c'est un peu trop là. C'est <rire> Il fout ce départ. On met des 11 autour 4 quoi. Oh là là. En fait on détruit les games adverses. On dé les, les débuts de game. J'aime bien. On clique. Et en vrai, on peut recliquer. Hein. Ah. De perdu, une pièce d'or de gagner. Et ça marche. Hein. Ah. Passons aux choses sérieuses. Oh là là, mais what the fuck! On a le triple sur le tour 5! Avec un bord de. Mais où? Sûrement massacreuse quand même. C'est hein. deux races différentes. Oh! Ce tour 5! Ce tour 5! C est... C est... Non mais ce tour 5! Vous imaginez, où on est tour 5 là! Il y en a, ils sont encore dans la taverne 2 à dire: Attends, j'achète une 2-2 ou une 2-3? Mais mec, désolé, hein. j'aurais dû mas mettre Massacreuse à la fin, comme ça je leur mets 15 à tous. Oh, j'aurais dû mettre Massacreuse sur le... Merde, là vous voyez, euh, j'ai fait le fifou, j'ai fait le con. Bah ouais, putain, je mets Massacreuse à la fin, je leur rentre que des 15. 15, 15, 15, ah, franchement j'ai été cool. Bon travail, continuez sur votre lancée. Paris gagnant, j'observe j'observe peut-être okay. Deux fois mieux. Bah, deux fois mieux, c'est pas mal. On, on, tour, on est quand même taverne 4 là. Deux fois mieux quand même, non Ouais, c'est un genre mort vivant en face, mais je pense pas. J'ai pas envie de tripler ça tout de suite. Ah, c'est pas mal ça. J'ai un play ou je l'ai triple, non Si je fais Ça. Ça. tour je peux tripler le buddy enfin le vif pierre pardon avec ça quand t'as 24 il y a 5 créa donc là il n'y en aura qu'une qui va arriver Mais vu que ce sera pas un t4 souvent bah il va tripler le vigilant le machin là ouais elle fait son cette petite stat c'est pas très fort de toute façon on sait qu'on peut massacreuse à part jouer ragnaros ah, lui il va prendre 15 hein Quinze quinze quinze quinze quinze. si on veut. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. On prend les pièces, je pense. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Je vais vous montrer la vraie machine. Po oh, po oh, po oh, po. Oh, oh, oh. Après Colosse est cool, mais. En fait, Colosse il proc avec euh, ça. Et fort mobile il proc avec le tri... le double taunt. Je hein. le mets un peu à la fin, hein. Voilà, par contre je peux perdre le combat. Je suis quand même taverne 5. Hein. Tour 7 taverne 5. Ça, je crois que ça s'est jamais fait dans cette nouvelle méta. C'est incroyable. Hein. Tour 5. Tour 7 on est taverne 5. Ouais c'est pas possible. Hein. On le garde évidemment. Il va pas se dégeler. Non ils sont gelés. Merci TQ pour le soutien. Merci beaucoup. Merci infiniment c'est gentil. Merci de ton aide. Ah la carte de gauche elle prend toute la ligne hein, presque hein. Enfin pas presque Elle prend toute la ligne hein. Avec Barov ouais, c'est possible voilà. Avec Barov tout à fait Avec Barov tu peux mais c'est un peu tout hein. Et encore c'est même pas sûr Parce que Barov quand, quand ça coûte 11 mana Ouais 11 mana tu peux remarquer Mais c'est un peu dur Salut elle tourne chat, Ouais c'est un délire ce qui se passe c'est la game d'une vie là. Hein. C'est clairement la game d'une vie. C'est pas mal le crime. Crime. Ah non, parce que ça va tripler tout de suite. Massacreuse Le Ah oh ouais j'ai quand même envie d'acheter ça Tour 8 Franchement on est tour 8 Je reviens pas Les ça ils doivent dire Attends il y, pro... y a un problème là Mon, mon tracker il marche plus là Pourquoi... il... C'est marqué tour 8 il marche plus mon tracker Bah je pense que je vais up ouais Je pense qu'il faut que j'aille chercher euh... euh, D'autres forts mobiles des choses comme ça bah, tout dépend mais... Et vous voyez lui on va finir par le virer à un moment Mais après on est tellement bien qu'on peut encore le garder Mais Et change, j'ai changé deux de caractéristiques. Euh... Je vais changer euh, ces deux là. Je sais pas si c'est très important de faire ça mais... Non c'est quoi J'observe. Peut lui voler son, son, son, son, son, son compagnon. Avec deux ouais bon c'est pas si grave. Il n'y a pas bête, sinon j'aurais essayé de chercher Hydre. Je oui. pense oh, je vais prendre ça. On a envie d'un getter. Moi, je pense pas. Vous êtes en tête. Dans la bah, là, ça va commencer à être de moins en moins facile. Parce que notre scaling, il est pas si gros. Hein. On a tellement d'avance que c'est cool, mais notre scaling n'est pas si gros donc faut quand même faire un peu attention. Mon board déjà il est presque supérieur au mien hein, de rien. Ouais. Il un poil devant, mais c'est très léger. Hein. Ouais. C'est très très très léger. Prendre un niveau de plus, hein. Vos ont vraiment tout donné. Ça, dans les combats un peu final, c'est pas mal, hein. La tapette, hein. Un truc comme ça. Est-ce qu'on veut taunter un colosse Il prend de la stat avec ça, ça. Commence par cela. Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagner. Ah, je vois ce que vous voulez faire. Je veux poisonner ça, on se mange pas de pain. Ah, c'est pas mal ça ils ont tout stunte <rire> la meilleure carte en vrai à voir ça maintenant les... la rancune survit à la rancœur comme je dis toujours il faut voir les choses en Quel dinguerie, quel dinguerie ce board. En fait c'est des boards qu'on peut pas créer si on n'a pas une super sortie. Parce que c'est des boards qui sont tellement lourds, Il a que des tavernes 6 et des tavernes sur mon board. Normalement ça a pas le temps de scaler. Là avoir des massacres comme ça c'est incroyable. Moi je pense c'est... J'ai jamais vu ça. Félicitations TDS Batou. GG. J'ai déjà un peu plus de d'horace pour Massacreuse. Et on est que tour 10, hein, encore une fois. On est que tour 10. La Massacreuse, je vais sûrement la virer à la fin, quoique. Mais on est que tour 10. Donc euh... là, le scaling, il est quand même important. Le scaling, il est important. Attends, mais je comprends pas, il a pas trouvé son Ice Block lui Il a pas trouvé son Ice Block Il va y avoir un mort. Peut-être. quelle folie quelle folie quelle folie on n'a pas encore commencé à jouer hein. là on a vraiment là le, le mot I roll n'a jamais pris autant so... autant son sens quoi n'a pas eu n'a jamais eu autant de sens quoi franchement en fait ce qui est bien c'est qu'on est quand même arrivé à construire parce que parfois, et ça peut arriver, et ça c'est la frustration la plus extrême sur ce jeu, c'est quand t'as un départ de fou. Bon là, le départ était vraiment... C'est même pas un départ de fou. Je vous dis, c'est le meilleur départ de toute ma vie. Mais même quand on a un départ de fou, parfois on peut quand même juste faire top 3 ou top 4. Bon là, on va peut-être faire deux, hein, parce que le chat, il, il s'est filé sur tout le monde. Donc euh, lui, il a un pouvoir, oui, qui est clairement au-dessus du nôtre. Donc on peut perdre contre le chat. Mais... On a quand même, c'est ouais, pas assez dur à dire parce qu'on est, on a quand même à bord de, de, de babouin. Hein. Bon, on va voir. On va peut-être manger une grosse carte. Ouais. Ah, le chat. Ah, le chat, il peut nous nous détruire. Est-ce qu'on veut un fort mobile Est-ce qu'on essaye de dorer un fort Non. On va virer la massacreuse. Il nous faut des mounted, hein, là. Vous l'avez compris. Badina. Hein. On a un dragon, deux dragons, trois. On a plein de dragons. Oh pétard. Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné. C'est une sacrée armée que vous formez là. C'est pas en vrai, sûrement. Je suis pas sûr pour le placement, c'était un peu compliqué, mais j'avais vraiment envie de garder un taunt, un gros taunt un peu relou qui casse les mains de Tidou Leroy. Ouais, Je suis arrivé à faire les bonnes transitions comme il fallait. La question c'est est-ce qu'on va le tuer maintenant Pas sûr. Le colosse, il peut le tuer. Ah. Ah zut. On le tue pas. Après on est largement, largement devant. L'avantage c'est que n'importe quel pouvoir un peu pété euh, en finale. Euh... Bon. Vous vous débrouillez bien Euh... Okay. Ça, ça va sûrement virer pour Na euh, Leroy. Après, lui, il est pas si gros, mais en même temps, son board, il est pas incroyable. On veut... De... Ouais. Ça, évidemment on veut taunter Nadina Nadina first peut-être on va mettre lui into Nadina il a du poison on a quand même envie de Nadina first juste pour ça et ça J'aime bien ce spot si J'aime bien ce spot Je le mets pas tout de suite lui Ouais il fait sa value hein Super il a fait sa belle value ouais, Le placement est mieux, là c'est quand même pas mal une histoire de placement en général les finales Là le placement est quand même vraiment mieux Invaincu. 34 life. 34 life. Invaincu. On est d'accord, on a gagné tous nos combats. Hein. Parce que j'ai fait le pouvoir T1. Cette gamme, elle est plus que. elle est ultra parfaite. Elle est ultra ultra parfaite. C'est impossible. sur le. Là, j'ai fini le jeu. C'est-à-dire que je peux arrêter Battlegrounds, j'ai fini le jeu. Mais je vais pas arrêter parce que j'aime trop. Mais en fait, là, on a fait la game. On a fini le jeu sur cette game, en fait. Incroyable. Et franchement, des games dingues, on en a fait pas mal hein, depuis les Budys. Hein, en quelques jours. Hein. Comme quoi, la méta est vraiment sexy, hein, mais elle est assez what the fuck. Là, pour mes adversaires, c'est horrible. Alors nous, on est heureux, mais il faut aussi quand même avoir une petite pensée pour les adversaires qui finalement, là sont juste dégoûtés du jeu et se disent mais cette méta elle est stupide et là la méta est stupide mais en même temps elle est magique pour nous donc nous on veut qu'on ait des optimistes on va prendre que le meilleur mais dans ce meilleur il y a quand même vraiment de, il y a des trucs horribles dans cette game on a juste interdit à nos adversaires de pouvoir jouer dans, dans cette partie on a fait perdre entre 15 et 25 minutes de leur temps à 7 autres joueurs dans, dans l'Europe c'est fou hein c'est fou, fou, fou